Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, je ne comprends pas comment est-ce possible que Lionel Messi reçoit des offres avec des montants aussi astronomiques. Franchement, je suis jaloux. Vous vous rendez compte du contrat que al Hilal vient de proposer à Lionel Messi On parle de 400 millions d'euros par an. 400 millions d'euros par an ça équivaut à plus d'un million d'euros par jour. Oh là là Mais Lionel Messi, t'es un joueur de foot ou bien quand tu joues au foot, tu sauves des vies Je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous allez donner tout l'argent du monde aux footballeurs hein C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer En plus, hein je ne comprends même pas pourquoi Lionel Messi à 36 ans c'est maintenant que vous venez lui proposer 400 millions d'euros. Lorsqu'il avait les 23, 24, 25, 28 ans, vous aurez pu aller le voir. Mais là, c'était beaucoup trop cher. Là, on sent que le football ne s'intéresse plus du tout au sport. C'est devenu une entité pour ramasser du fric. Tu te rends compte Parce que quand ils vont donner 400 millions d'euros à Lionel Messi, tu penses que derrière, ils se font combien Hein Ils vont commencer à vendre des petits nounours Lionel Messi, des verts Lionel Messi, ils vont commencer à faire des photos, des, des, des partenariats, du grand n'importe quoi. Alors que là, on est en train d'assister à des matchs de foot qui sont du sport. Les joueurs de foot, ils commencent à être plus payés que la NBA. Hein Alors que la NBA, on sait très bien que là-bas, alors en matière de sport, ils n'en ont plus rien à faire. Ils respectent même plus les règles. Donc là, Lionel Messi, il va pouvoir jouer avec les mains. Mais oui, il va commencer à pouvoir prendre le ballon, faire du rugby, faire du basket, faire du tennis. Il va pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu te rends compte, 1 million d'euros. 1 million d'euros par jour. On est où Non, mais Lionel Messi, il joue au foot. Il joue au foot. Lionel Messi n'est pas un hôpital qui a déjà sauvé des vies. D'ailleurs euh, Lionel Messi devrait euh, quitter le Paris Saint-Germain euh, dès cet été. Apparemment là ça commence à devenir très très sûr. En tout cas nous euh, on ne va pas se mentir. On trouve que Lionel Messi a fait une bonne saison. Et avant il a fait une saison absolument éclatée. Quatre buts en une saison. Voilà on ne va pas revenir sur la saison dernière. Cette saison qu'il est en train de faire on ne va pas se mentir. Elle est stratosphérique, il a remporté euh, la Coupe du Monde, et là Nanani, et là blablabla, et là là là là. Et là, regarde, CR7, il a à combien 300 et quelques millions par an. Là, ils sont en train de dire, en Arabie Saoudite, que Lionel Messi vaut plus que CR7. Alors que CR7 a plus de followers. Il est plus grand, il est plus musclé. Vous allez prendre le petit, vous allez plus le payer que Cristiano Ronaldo, CR7, hein celui qui a fait gagner plus de je ne sais pas combien de millions à, à, à son club là C'est ça que vous allez faire Dans tous les cas, euh, apparemment Lionel Messi a refusé. Hein, voilà, Donc il a envie de rester euh, en Europe. On voit qu'il y a l'UFC Barcelone qui commence à lui courir après. Dans tous les cas, le FC Barcelone, je ne comprends même pas. Comment ils peuvent continuer à recruter des gens? Ils ont des dettes de partout. Il y a la, il y a la Liga qui n'arrête pas de leur mettre des sanctions. Il y a des, il y a, y a des, il y a des affaires de corruption. Il y a de la tricherie. Il y a du grand n'importe quoi. Et, et eux, ils sont là. Ouais, mais s'il si, revient. Et lui, il va regarder les matchs là-bas.